Ça va être du grand Mendes 1, 2, 3, 4, yeah Eh bien, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Vendredi c'est pire Maxime, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, tu oui. ne pourras jamais être journaliste. <rire> Pourquoi Parce que ce que tu viens de dire est beaucoup trop exact et beaucoup trop précis. Tu devrais te faire représenter par une femme, comme ça tu aurais peut-être 20% de plus encore en don pour équilibrer euh, l'inégalité salariale. Eh bien, euh, c'est ce que, ce que m'ont dit des observateurs de mon procès et euh, des observateurs avisés m'ont dit c'est c'était parce que tu étais représenté par un homme. Alors, y a, la juge était une femme, les assesseurs étaient des femmes, le procureur était gay et euh, les avocates adverses étaient des femmes. Donc ça sentait la, la, la phéromone partout. On n'était que deux hommes vrais dans la pièce, c'était lui et moi, on s'est fait défoncer. Effectivement, Pierre-Yves, tu veux réagir L'avantage quand on passe après Stéphane, si tu veux, c'est que le souffle de la roquette étant passé, tu vois, je vais pouvoir me centriser. On ne peut pas se priver de te poser la question, Stéphane, puisque tu es avec nous, en poursuivant le raisonnement et en partant du principe des contractions économiques et énergétiques. Euh, quid de, de l'avenir des relations hommes-femmes dans ce contexte, Stéphane oh, Ça va devenir glissant. Je renvoie nos auditeurs à un petit diagramme que j'ai griffonné sur un coin de table, mais qui n'est pas dénué de sens, que j'ai publié sur mon compte Twitter, en influence, oui. où ce qui leur permet de, de, mettre en, de, de, de découper et de comprendre à quoi ressemble un petit peu, c'est ça le diagramme. En gros, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur il y a la féministe de gauche il y a la féministe de droite. Il y a la féministe de l'équité et il y a la féministe du genre. La féministe de droite, elle a, que, elle a les mots collectif, repentance, judiciaire, plainte, procès, réparation à la bouche. C'est à ça qu'on la reconnaît. De l'autre côté, il y a la féministe de gauche qui peut-être parfois est en collectif, mais beaucoup moins. Et dont la préoccupation n'est pas tellement euh, le, le, le, le, porte, le portefeuille dans son sac, c'est plus au niveau du nombril. C'est la féministe de gauche à qui on doit les représentations de la vulve en poster, en, en miniature, en porte clés en banderole dans les défilés, un peu partout. Les, les féministes de l'équité, c'est globalement celles qui ont mis faveur et qui se sont battues d'abord aux États-Unis fin du 19e, on va dire jusqu'à la moitié du 20e, pour avoir tout simplement le droit de vote, le droit de divorcer, le droit de faire du sport. Je rappelle que jusqu'au milieu du 20e, une femme ne pouvait pas courir un marathon. Et ça s'est mu, puisque évidemment, les, les, les résultats étant déjà advenus, il n'y avait plus rien Pourquoi combattre. Donc plus de subventions, donc plus d'aides. Pour désigner un ennemi et continuer à activer le tiroir caisse, il a fallu trouver un nouvel ennemi qui est la nature. Non pas l'homme, mais la nature. Et dans un réflexe qu'on appelle en sociologie le behaviorisme, ou le on va dire le, le plémobilisme, le féminisme de genre consiste à dire euh, « je suis un être accompli si je parviens à, à, à, à prendre le pas sur ce que la nature a fait de moi et que je suis libre de tout changer ». Et ces, ces deux axes et ces deux sens, qui font donc quatre pôles, me permettent de placer quatre profils types de femmes féministes là-dedans. En haut à droite, c'est-à-dire celle qui est et gender et repentance collective, on va l'appeler l'hystéroféministe. cest C'est-à-dire qu'elle, elle veut et les sous, et, euh, et, et, et dire merde à mère nature. Donc, en tant qu'expert des relations, je vous conseille de ne pas faire votre vie avec, parce que vous risquez d'avoir des cheveux blancs très tôt, ou de les perdre. En bas à droite, on a donc l'alliance objective du repentance collectif et de, euh, de l'équity. Celle-ci, on va dire que leur but principal, c'est de criminaliser les hommes, donc de les verbaliser à tort ou à raison. En bas à gauche, on a donc l'alliance du sacré et de l'équity. Ça, c'est les moins dangereuses. Ça fait dans le meilleur des cas, on va dire, des astrologues. Et en haut à gauche, la, le sacré et le gender, là, ça fait du trans. C'est-à-dire, ça fait des hommes qui ont envie d'avoir leurs règles. En parlant d'absence de femmes, je ne suis plus seul puisque je suis rejoint par une aurora. Dis, bon, dis bonjour. Bonjour. Tu es à la cuisine, hein, c'est ça C'est ça, exactement. Qui est en train de nous préparer un petit plateau repas. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal avec les mouvements euh, actuels. Euh, gender, etc. Pour une raison, j'ai essayé de les lire. Pour moi, il y a un aspect psychiatrique qui est beaucoup trop grand pour pouvoir faire de la pensée politique. Moi, j'étais en face quand j'étais à l'école études en sciences sociales d'une spécialiste en cyborgo féministe de San Francisco. Elle nous a fait un exposé d'une heure sur la pensée de ces corps religionnaires. Euh, là, pour le coup, j'avoue mon impuissance. J'ai pas tout compris. Alors, on a une tradition, on va dire, républicano-médiatico-politique en France qui consiste à s'efforcer de ne pas commenter les décisions de justice le jour où celles-ci tombent et pour, en fait, mieux les, mieux les, les défendre au contraire les enterrer le lendemain ou le surlendemain. Donc, je propose qu'on s'en dispense ce soir et qu'on rentre directement dans, dans l'art. Ça manquera d'élégance, mais ça sera plus efficace. Le problème, c'est la, la, la partition absolument injuste et ridicule dont s'est emparé le, le camp du bien, celui qui avait intérêt à l'élection euh, de, de leur cher président, que désormais ils s'empressent tous de dénoncer, on vient de lire sur Twitter hier, que la communauté Black Lives Matter, se trouvait que euh, depuis l'élection de Biden, il y avait un petit peu trop d'intrusion de la, de la force militaire dans les banlieues américaines. -bas, ah bah, ah c'est étonnant, effectivement. Ce n'est pas comme si on vous prévenait tous, tous les cinq ans. Bon. Donc, il y a une déification, une, une, une, une béatification de saint George Floyd qu'absolument rien, rien, rien de sa vie et de son œuvre ne permet de justifier. C'est quelqu'un qui a braqué une arme chargée sur le ventre d'une femme enceinte. C'est un délinquant. Et je suis désolé, Quitte à choisir mes idoles, je préfère ne pas être représenté. Alors, un, quitte à ce que les communautés existent et deux, quitte à choisir des élites pour les représenter. Moi, mon intérêt objectif, c'est de ne pas être représenté par des sous-prolétaires délinquants, incapables de s'insérer, improductifs, drogués, obsédés sexuels et dangereux. J'ai toujours eu un problème, à part à l'adolescence, où évidemment comme tout grand métis ayant grandi en Europe occidentale dans les années 80, je m'habillais comme Will Smith, et je voulais dunker comme Michael Jordan, mais on va dire que quand on, a, quand on dépasse 14-15 ans d'âge mental, on va aux États-Unis, on se rend dans le ghetto pour s'en canailler, et on remarque quelque chose. On remarque un paradoxe euh, qui déplait généralement aux intéressés. Les Afro-Américains sont intégrationnistes par les voeux, par la parole, et ils sont ségrégationnistes par l'habitus, par les faits. Qu'ils font, c'est qu'ils parlent différemment. Il y a un slang afro-américain qui est... Je veux bien qu'on le trouve assez musical quand on aime le hip-hop. Le problème, c'est qu'il n'est pas très performant en matière d'embauche ou en matière d'inspirer euh, la confiance, ou en matière simplement de mener à bien une transaction commerciale, ils ont un slang, ils ont une façon de s'habiller, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, enfin j'y suis parlé depuis 5 ou 6 ans, mais encore la dernière fois, j'étais dans, le, dans le, les quartiers un peu malfamés de New York, au-dessus d'Upper de East Side. Ils ont encore le pantalon au, à, à mi-cuisse, ils sont encore habillés... Comme, des, euh, comme, euh, comme je m'habillais à 13 ans et demi, c'est-à-dire comme des basketteurs, euh, ça sent le joint dans toutes les marches d'escalier. Je veux dire, euh, à un moment, les mecs, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez concrètement que l'on pense de vous en matière de, de, de, de, de confiance, d'emploi, de logement de, de... Qu'est-ce que vous voulez quand vous faites tout pour que votre simple dégaine, votre simple parler votre sein, même la conduite. Ils conduisent tous comme des gangsters, sièges euh, baissés pour euh, pouvoir s'enfoncer se, et effacer à la vue de la police, etc. Je veux dire, à un moment, euh, peut-être commencer par arrêter de vous comporter comme des gangsters, ça minimisera peut-être le nombre de contrôles aux faciès. Mais qu'il y a un fond structurel de racisme dans chaque peuple, c'est une certitude, et le nôtre est bien faible. pierre va a de nombreux exemples historiques que je l'entends souvent citer. Le nôtre est bien faible comparé au racisme structurel incompressible des Asiatiques, hein, notamment les Chinois, les Japonais. Allez vous intégrer racialement et socialement au Japon. On en reparle dans 25 ans quand vous aurez échoué. L'effet papillon va-t-il encore avoir lieu Va-t-on voir des épigones de George Floyd en France ben, J'ai envie de dire, euh, comme disait Jean-Pierre Fanguin, euh, la question a déjà été répondue. Puisque chez nous, nous avons la famille en or, hein, je cite, la famille, la famille, la tra famille, vrai, voilà. les 17 frères et sœurs issus de, il me semble, je cite de mémoire, 5 euh, ou 6 mamans, hein, Polygamie made in Mali. Nakamura, Weshden et, et, et, et consorts s'exportent comme jamais on exportait avant. Elles sont françaises sur le papier, et encore Nakamura, on ne sait même pas, hein. cache ses papiers, j'ai cherché, on ne sait pas si elle est française. Elles sont françaises, on va dire, euh, temporairement, avant de devenir bizarrement belges, quand arrive le premier avis d'imposition à l'année N plus 1, mais bon, elles sont françaises pendant un an, on va dire, le temps de toucher la SACEM et le CNC. Quand les importations vont coûter plus cher, le pétrole moins cher, et que les gens vont crever de faim et se barrer, je pense que euh, le, le débat sur euh, mes ancêtres sont-ils plutôt euh, de côté Jordana ou côté l'autre, va passer en second plan. Voilà mon intuition personnelle qui est plus une intuition d'homme que de sociologue. Et je pense qu'on va que ça va se terminer de la même manière que les mouvements à la Iseult, à la Camélia Jordana, c'est qu'à un moment, quand il y aura un vrai coup de grisou, je pense que tout ça va s'aplanir tranquillement. Et je dirais que certains signes sont déjà là. Je terminerai là-dessus. Dans le dernier ou l'avant-dernier numéro du monde diplomatique, donc le dernier organe écrit de gauche qui vaille quelque chose, tu as un grand dossier qui est sur les femmes du CAC 40. Et là, ma grande surprise, cette presse ne se félicite pas du tout de la féminisation du CAC 40 parce qu'elle comprend enfin quelque chose c'est que souvent, ces femmes du CAC 40 sont plus abjectes avec les ouvrières que les hommes du même CAC 40. Pourquoi Parce qu'elles n'ont pas honte. Debré avait une phrase magnifique pour résumer ça. C'est « Dans un pays, plus vous plantez de Coca-Cola, plus vous récoltez d'ayatollah. » Comme dit un, un cher ami, elle ne doit pas avoir le Wi-Fi dans toutes les pièces. <rire> Moi, quand on me fait faire des paris sur l'avenir, euh, c'est un peu comme si on me demandait sur quelles fesses je préfère être assis. La gauche ou la droite, je réponds bah, généralement les deux. Alors justement, est-ce que tu as peut-être un conseil ou deux à adresser à une personne de notre audience qui souhaiterait en 2021 se lancer dans l'entrepreneuriat euh, Je lui demanderai son âge à cette personne. Et je lui dirai, ce que je dis à tous mes collaborateurs, c'est que si il ou elle a moins de 30 ans, il est parfaitement légitime d'avoir deux jobs. Il y a un âge où on a l'énergie de se faire harceler. Ça s'appelle 20 à 30 ans. On, on récupère d'une cuite en, en une nuit, on se lève le matin, on bande, on est frais et dispo, on, on, on, on, on, on endosse, on endure un ou deux licenciements, une ou deux séparations violentes, tout s'efface. D'accord tout, tout, tout passe, tout s'efface. À 40-50 ans, c'est plus dur. On perd son taf à 40-50, c'est pas la même chose. Donc, quand tu as 20 à 30 ans, tu bosses et tu fais pas chier. Voilà mon conseil. Euh, bah, je vais répondre l'évidence, qui est que un parti souverainiste étant pour l'instant et malheureusement minoritaire dans l'opinion, il ne recueille pas la des femmes. Parce que les femmes vont à la majorité, elles n'ont pas la dissidence, euh, on va dire, inscrite dans, dans l'ADN, et elles ne, elles ne rejoignent en général un parti que quand elles voient leurs homologues rejoindre le parti. Et, et donc du coup, l'UPR m'avait recruté parce qu'il n'y avait pas de femmes, euh, il n'y avait pas de femmes, euh, pas, pas en termes d'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante manquait de femmes pour d'autres raisons que le futur a éclairées. Mais je laisse, vos, je laisse vos téléspectateurs les découvrir s'ils si, les ignorent encore. Il n'y avait y pas de femmes dans, le, dans les soutiens, dans la base. <rire> <avait>, C'est <rire> moi qui vais éponger ça demain Quand j'avais proposé. Au président de l'UPR, de, de, de faire porter la parole par des influenceuses que j'avais pré j'avais senti un regard, on va dire légèrement condescendant, pour ne pas dire, pour ne pas dire, dégage, t'es, dégage. Merci à tous et encore merci Stéphane et merci à toi Max. Merci à tous. Après.